Salut tout le monde, c'est encore moi, Alessandro Barbucci. Je suis l'auteur des Les Sœurs Grémillés, que vous avez peut-être lu en prépublication sur les Journals de Spiru, ces fantastiques bouquins qui va sortir un jour bientôt. Et euh, dans la leçon précédente, je vous ai appris à dessiner des chats magnifiques comme lui. Et bien aujourd'hui, je vais vous apprendre à lui créer plein d'expressions différentes pour pouvoir euh, faire par exemple des petites histoires, des gags, ou pour euh, exprimer ce que vous ressentez euh, dans vous à travers votre personnage. C'est quelque chose qui est très très libératoire, on a tous un peu besoin en ce moment. Alors voilà notre chat, j'ai construit, euh, là je vous en mets, je vais mettre plein d'à côté euh, pour vous montrer différentes expressions. Vous construisez votre chat comme vous avez fait la fois précédente avec euh, les patates et après vous faites le trait et vous ne terminez pas la figure parce que là je vais vous montrer qu'on peut changer plein d'expressions différentes. Par exemple, on peut le faire très simplement tout satisfait, donc on a marqué les ronds des yeux, on les utilise pour lui donner cette expression-là. Voilà, on a besoin de rien d'autre. Il est très content, on peut même faire très satisfait de soi. Ou alors, on peut le faire un peu dubitatif. On tire un trait au centre et on repasse seulement la partie inférieure. Qu'est-ce qu'il se passe? que voilà! J'adore cette expression. Et alors la bouche, ça change? Ben oui, là il n'est pas souriant. Là, il est comme ça. Ça change, hein? Alors, lui, par exemple, on peut le faire euh, étonner. Alors, on repasse les yeux par entier. Et vous savez qu'un les chats ont, à la place des poupilles, deux lignes et des viands super flippant. Et bon, voilà, on peut faire comme ça. Et la bouche, tchou, tchou, comme ça. Ou encore, on va lui faire une autre expression, on peut le faire très très fâché alors on repasse par entier les yeux et là maintenant les poupilles sont très petites, les sourcils sont comme ça, on les marque beaucoup parce qu'il est très fâché. Et alors, la bouche, on fait comme la précédente, mais après, on la ferme. On met une petite langue à l'intérieur. On fait tout noir. On peut faire une autre. On peut faire un qui est très, très, très content. Alors, on peut faire les pupilles au centre, sans pétiner. On fait la bouche comme au début, et on ajoute ça en bas. Et il peut avoir une petite dente. Voilà qu'il voit un poisson et il est très très content. Ou alors le dernier, il est super super méga fâché. Alors les yeux, on peut les faire comme ça. De lignes. Et c'est tout. Et après, on ajoute les sourcils. Ah on fait le pétiner. Et alors pour la bouche, on peut faire une grande ligne comme ça. Fermez-la. Et là, il est en train de miauler très très fort. Et il n'est pas content du tout. Voilà, vous avez plein d'exemples, vous pouvez jouer avec toutes ces expressions et euh, amusez-vous et exprimez-vous à travers votre personnage. Ça va être drôle, ça va être libératoire et ça va être trop sympa et bon courage à tous. Au revoir, à la prochaine. Ciao